Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture Speed Duel, cette fois-ci, les épreuves du royaume. Quelques boosters, hein, pas grand-chose, j'en ai pris 5 seulement, parce que c'est histoire de faire une petite ouverture, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait euh, d'ouverture et que je n'avais pas sorti de vidéo tout seul, hein, parce que bah il y a eu Biscuit la semaine dernière, euh, qui est restée une semaine, on a fait quelques vidéos, il faut que je termine de les monter, il y en a que certaines qui sont déjà sur la chaîne, donc voilà. J'en profite, avant que l'ouverture commence, de vous donner rendez-vous sur Twitter et donc de me suivre sur Twitter, étant donné qu'il y a un petit jeu concours pour gagner un petit booster, les combattants mystiques, euh, donc voilà, c'est pas grand chose Je fais de temps en temps des petits concours Donc j invite à me suivre sur Twitter Le lien est dans la description Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Bien, alors, comme c'est vachement écolo On va retirer le plastique qui est autour hein. Je vais profiter pendant que j'ouvre euh, ces boosters Pour raconter une petite anecdote Qui m'est arrivée euh, il y a peu C'est dire, c'est j'ai ouvert un booster euh, hors vidéo Parce que je n'achète aussi hors vidéo Faut pas croire que tout ce que j'achète je, je le fais en vidéo, c'est faux J'achète je, je, je d'autres trucs, heureusement Dans ma vie ce serait une télé-réalité, ce serait un peu triste Du coup j'ouvre un booster euh, Un peu trop violemment, malheureusement hein, et Je vous laisse deviner ce qui s'est passé Alors réponse A j'ai explosé la carte en deux et je l'ai déchiré complètement. Réponse B, il euh, n'y avait pas de carte à l'intérieur. Réponse C, j'ai déchiré une seule carte et toutes les autres vont bien. Donc, réponse D, j'ai froissé une carte. Mais la réponse elle est toute con, c'est la réponse D, j'ai juste froissé une carte. <rire> Mais j'avais le seum, parce qu'en plus c'était une ultra rare. Donc j'étais dégoûté. Allez, petit pouce bleu si toi aussi tu penses que je vais avoir le magicien du chaos sombre. Et si je l'ai... Allez, c'est parti, on perd pas de temps, on l'ouvre. On se fait zizir, du coup, maintenant, je fais super gaffe quand je joue. Depuis cette, euh, cette expérience qui m'a traumatisé, euh, je fais attention. Alors, j'ai changé un petit peu l'éclairage, donc on va voir ce que ça va donner avec un éclairage comme celui-ci. Alors, on commence avec Samurai Sasuke, que j'ai déjà en plein d'exemplaires. Mario Kutai. Le Réveil du Dragon. Et... Oh, le cocon de Ultra Evolution Oh, la vache La carte compétence pour, évidemment... Euh... Aga, compétence Ah oui, il y a un secteur Aga Putain, mais dans ma tête c'était Aga, Aga Non, mais il faut pas chercher, il faut pas chercher. Bien. Allez, deuxième booster. On va espérer obtenir un truc un peu, un peu mieux. Alors, ouais pour vous expliquer l'anecdote, quand je l'ai ouvert, en fait, j'ai tiré un peu par là. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai dû l'abîmer. C'est l'anecdote qui sert à rien. Ok, alors Ryukushin. Euh, assaut sur le quartier général. Le rituel de magie noire, et ce serait bien derrière, ah ben non, le bouclier violent, que je n'avais pas non plus, c'est parfait. Oui, vous l'ignorez peut-être, mais je fais la collection des speed duels, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je rappelle, n'oubliez pas de vous abonner. Je le dis jamais en fait dans mes vidéos, donc pour une fois que j'y pense, alors, Weta. Weta, derrière. attendez, c'est une blague. Weta et Weta, quoi, sérieux. Méca soldat géant et. Oh Trapvan par contre. Je, je vais pas m'en plaindre. Par contre avoir vu deux fois la même carte. Deux suites dans le même booster. On va mettre ça comme titre. Deux fois la même carte. J'avoue, c'est pas commun. Ensuite. Cerveau ancien. Euh, Girochin kuagata Terrain noir. Et. Oh Mais putain mais c'est ouf Story Kosorus, Mais la vache, que des... Je crois que Pour l'instant, surtout sorti au booster que j'ai eu, j'ai... Ah bah attendez, c'est simple, j'en ai ouvert 4. Une, deux, trois, et 4 Bah j'ai eu à chaque fois une... Enfin... Une hein. Et si ça, c'est ce que j'ai pas si sûr pour ma collection. Petite collection si je Et le dernier booster, putain mais j'ai toujours pas le... Le magicien sombre, le magicien du chaos sombre, pardon. Excusez-moi. Oh oui, ça. Oh, regardez ça, regarder ça. Et Alors, cerveau ancien Girochi Kuageta, le terrain noir. Mais on vient d'avoir juste avant, et derrière c'est. Ah ben voilà, un poisson fou. Malheureusement, on l'a pas eu. De toute façon, j'en achèterai d'autres après pour moi de mon côté. Je tiens juste à vous rappeler avant que vous quittiez cette vidéo et que vous partiez comme des petits sagouins. Euh, Qu'actuellement il y a les combattants mystiques et à gagner sur Twitter, je le redire, hein. donc n'hésitez pas, follow, RT le tweet et après vous serez tiré au sort pour essayer de le gagner. Je fais dans le de sens des petits concours tout comme ça. Je serai aussi le week-end du 18-19 à l'eSport de Colmar pour un petit tournoi Yu-Gi-Oh, Enfin petit, c'est même gros, c'est un petit championnat régional si je dis pas de bêtises. Vous retrouverez plein de YouTubers guests favoris tels que Lama Crasher, Youbel ou Obscurity, beaucoup les gars. Et donc j'y serai et je pense. Je sais pas encore si je vais jouer le deck Aroma ou le deck Exodia, sachant que le deck Exodia n'est pas encore terminé, qu'il me reste une semaine pour le terminer à 100%. Alors beaucoup me disent Ouais, oh, je joue le deck Kuribo Ouais, mais le deck Kuribo, enfin, en tournoi, <rire> vous êtes bien gentils les gars. Pour le fun, franchement, ouais, mais en tournoi, voilà. N'hésitez pas non plus à donc venir sur les live parce que c'est pour ça que les gens connaissent aussi les decks, c'est que le samedi soir, il y a les Yugi samedi, où on s'affronte en duel, donc n'hésitez pas à venir. Bon, c'est ce, cette vidéo, s'éternise, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, il y a plein de contenu qui arrive sur la chaîne, alors, attention à vous, portez-vous bien, follow, like, et compagnie. Allez, bisous, bye